Bonjour, alors je me suis rendu compte que depuis quelques versions Timio permet d'utiliser son navigateur pour programmer en VPL3. Concrètement ça veut dire que ceux qui ont des vieux ordinateurs avec un défaut d'affichage pour VPL3 doivent pouvoir l'utiliser. Donc voici comment faire. On clique sur les trois traits en haut à droite et on coche la case « "Utiliser le navigateur par défaut de votre système ». Si vous n'avez pas cette case, je vous conseille de télécharger la dernière version de Timio Suite. On ferme avec la petite croix bleue. Je clique sur VPL3, je choisis mon robot, je lance « Programmer avec VPL3 » et ça me l'ouvre dans mon navigateur. Pour euh, gagner un peu d'espace et masquer les deux, euh, les deux lignes en haut, on peut cliquer sur « Affichage plein écran » ou la touche F11. Pour en sortir, il suffit d'aller de l'écran avec la souris. Et cette manipulation n'est qu'à faire, faire qu'une seule fois. Euh, toutes les fois suivantes, normalement, ce sera enregistré et on pourra programmer en VPL3 avec euh, toutes les simplifications que ça apporte, euh, notamment dans euh, dans l'avancée du robot, dans l'allumage des LED où on peut choisir les couleurs, etc. Voilà. Je vous remercie.